Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 5 secrets des personnages Nintendo. Mais comme je suis généreuse et que j'avais la flemme de refaire ma miniature Vous aurez aujourd'hui 7 secrets des personnages Nintendo. C'est parti on commence tout de suite par le secret numéro 1 Saviez-vous que le personnage mythique de Nintendo, Mario, n'avait pas de cheveux à ses débuts Et oui, vous m'avez bien entendu, les créateurs ont décidé de le faire chauffer, notamment dans le jeu Donkey Kong. Et si vous regardez de plus près cette image, on peut voir que la couleur de la moustache de Mario, ainsi que celle de ses cheveux, n'est pas la même. Et oui, alors nous pouvons peut-être supposer que Mario porte effectivement une perruque. Et nous passons maintenant au secret numéro 2 nous savons tous que Mario et Luigi sont frères On sait tous que Mario est le grand frère de Luigi Mais jusque là je ne vous apprends rien Peut-être que vous ne savez pas c'est qu'ils sont jumeaux Et oui on l'apprend dans le jeu Yoshi Island Il est aussi précisé qu'ils sont bien nés dans le royaume des champignons Continuons sur notre lancée avec le secret numéro 3 Avez-vous reconnu le son de la flûte qui permettait de passer des mondes entiers dans Super Mario Bros 3 Si oui, c'est normal, la petite musique a déjà fait son apparition dans une franchise culte de Nintendo, The Legend of Zelda. Le thème de la flûte sera d'ailleurs repris pour le thème de l'intro d'Ocarina of Time. Secret numéro 4 Mario a déjà été un méchant, et oui, c'est difficile à croire, hein. mais Mario a déjà joué le rôle du méchant. C'était dans le jeu Donkey Kong Jr. mais depuis, Mario a toujours été le gentil plombier moustachu que vous connaissez. Dans ce jeu, Mario a emprisonné Donkey Kong parce qu'il avait emprisonné Pauline, qui était à l'époque la petite amie de Mario. Et oui, avant Peach, le coquin, il avait déjà une petite amie. Vous contrôlez donc Donkey Kong Jr. pour aller sauver son père Donkey Kong Passons maintenant au secret numéro 5. Dans le jeu Super Mario Bros, Brother était connu sous le nom de King Koopa, qui a été traduit du nom japonais. Depuis, le nom a été abandonné pour se faire désormais appeler Brother. Cependant, ce personnage garde son titre du roi des Koopa. Secret numéro 6 Bien que ce ne soit plus vraiment un secret, les joueurs les plus attentifs auront remarqué que Mario, casseur de briques professionnel, les détruit à coups de poing et non à coups de tête. Et oui, moi personnellement, je me suis fait avoir, j'ai toujours cru que Mario cassait ses briques avec sa tête. <musique> nous passons maintenant au dernier secret, le secret numéro 7 le jeu Donkey Kong était un jeu Bobey à la base. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Le premier jeu de Shinguru Miyamoto dans les années 80 était censé être un jeu avec en vedette le célèbre personnage de dessin animé mangeur d'épinards Popeye. Le jeu était exactement le même principe que le futur Donkey Kong, Popeye devait sauver sa fiancée Olive des mains du grand méchant Brutus. Cependant, Nintendo ayant perdu les droits sur Popeye, Shingoro et son équipe ont dû penser à autre chose. Ils ont donc remplacé Brutus par un géant gorille, Olive par une certaine Pauline, et les épinards par un marteau. Avouez que vous m'avez cru quand je vous ai dit que le septième secret était le dernier. Eh ben non, il y a un huitième et ultime secret. Je vous promets cette fois, c'est le dernier et il concerne de la princesse Peach. En fait, tout simplement, Peach à la base s'appelait princesse Toadstool. Ça veut dire champignon vénéneux il me semble, en anglais. Et voilà, les amis. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura appris plein de choses. Si vous avez envie d'avoir d'autres jeux en particulier, n'hésitez surtout pas à me la mettre en bar, à me la mettre. C'est un peu bizarre quand je dis ça, à mettre des commentaires sur les jeux que vous aimeriez que je fasse. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une super journée ou un bon petit déj ou une bonne nuit. Je sais pas quand. Est-ce que vous allez regardé cette vidéo En tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salah.